Bienvenue dans l'immersion euh, le la ville de Castres. Euh, bienvenue dans l'immersion de la ville de Castres. Ici vous avez. Euh, on commence par le stade olympique qui est ici euh, de Castres. Un petit peu là. là on passe. Euh, Parfois, il va être un petit peu dérangeant. Mais voilà, hein, c'est le, le bas. -B Donc euh, ici, on a un petit euh, centre commercial qui est ici, du Castres. Et puis ici, ce côté-là, on a le stade olympique de Castres. Allez, c'est parti. Bonne immersion, les amis euh, N'hésitez pas à partager à liker, je vous amène. c'est aussi de France, c'est aussi de Maillot, c'est partout aussi. Donc pour l'instant je suis en France. Pour l'instant, je suis en France, du coup... Ici, on a l'accès du stade de Castres, qui est ici. Vous voyez, Castres Olympique, qui est là. Ah, c'est pas aussi près je vérifie quelque chose c'est que bon le réseau c'est toujours aussi quelque chose alors ici on a le petit voilà donc là si on est dans le quartier Ayotte, ceux qui connaissent pas. De... Et là, c'est la route pour descendre au centre-ville. Oui, en métropole, en France. Bon, le téléphone a un petit peu du mal à... À démarrer là donc euh, le réseau c'est pas c'est pas trop le bienvenu ici c'est pas trop ça comme partout on paye des forfaits mais bon le réseau n'est pas là. donc on va s'enfoncer dans le donc ça arrive je me déplace vite hein, parce que galère là avec le réseau pas très cool alors ici euh, on a le côté euh, buvette Ici du stade de Castres ici. D'accord. Là-bas, mais c'est ici qu'il y a les débriefings, etc. Avant le match, type buffet, etc. Alors, appréciez le live. Hein. Pour l'instant, le débit réseau il est quasi nul. un petit peu stable ici donc le soleil au rendez-vous vu allez on va s'enfoncer dans le centre ville vous allez voir c'est quelque chose bon ceux qui sont à castres les castrés je suis à castres actuellement hein. Je suis pas loin de vous si vous habitez ici. Hein. On aura l'occasion de se croiser. Certains, on s'est déjà croisés. Et oui, rien à voir avec euh, Mayotte. Hein. Bien sûr, hein, parce que ici, euh, les trottoirs, vous voyez déjà. Il n'y a pas de canette ici. Il ouais, n'y a, a pas trop de déchets. Hein. Les gens, ils sont civilisés. Hein. Il ça vous jeter. Bon, ça dépend. Hein. Ça vous mettre... Euh, à peu près, à peu près, je dis. Hein, mais tu trouveras toujours des, des endroits hein, euh, très insalubres si euh, on s'enfonce dans les quartiers, euh, les petits recoins. Mais euh, généralement, le centre-ville est très bien entretenu. Ici, on voit euh, le résultat de l'entretien. Allez les amis, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à partager, à liker. Voilà la métropole, Oui, comme certains le disent, ils veulent qu'on dise la métropole, la France. On est en France, la métropole c'est la France, donc euh, que ce soit la France ou métropole, ça veut dire la même chose. Alors on s'enfonce dans le village, euh, on va prendre la, la route là, face de moi, ici euh, les bâtiments, les résidences, quelques maisons aussi, allez profitez de la vue les amis, Profitez de la vue. C'est des moments uniques que j'essaie de vous offrir. Pour ceux qui connaissent pas cette ville, Et vous allez en avoir l'occasion de vous immerger. Allez. Il fait très, il fait très chaud hein, pour euh, pour un hiver. Hein. Il fait très chaud ici à Castres. C'est toujours agréable ici dans le sud. Euh, Bordeaux vers Bordeaux, c'est le centre. Donc là, on est descendu un petit peu, c est, on est très loin vers Toulouse. Toulouse-Castres, euh, la région, euh, cette région, elle est un petit peu chaude. Alors ici il n'y a, a, a pas de coupeur de route ou je ne sais pas quoi. Il hein. a pas Le cauchemar est à Mayotte, bien sûr. Le cauchemar reste chez nous. Yes, 5 minutes de la ville, ouais. Ah, ici, euh, les voleurs sont discrets. Hein. Il y a des voleurs, hein, bien sûr, qu'il y a des vols comme partout. Mais chez nous, là, on a des assassins. Ils, ils croient que vous avez de l'or dans la voiture. Hein, euh, ou des bijoux euh, précieux, des diamants. Pour, pour vous couper la route, couper la route et vous arrêter pour vous massacrer pour rien. Au final, il n'y a rien dans la voiture. Au final, ben, pas de bijoux, pas de montre précieuse rien. Quelques roupies. Alors ici, ce côté-là, on a le côté vers le 8e RPMA. Si vous prenez ces, cette route qui monte là, là le régiment euh, militaire qui y a ici Pourquoi je n'ai pas amené Beta en France euh, Parce que déjà il y a, y a plusieurs choses. Beta, il faut qu'il soit encadré. Euh, C'est une charge qui est très compliquée pour ici. Il peut pas traîner ici. Il va, il va, il va tabasser les gens. Donc déjà chez nous, il tabasse tout le monde. S'il vient ici, on va, on va, on va l'enfermer directement. Donc euh, Là-bas, Mayotte, il a un petit peu plus de liberté. Il faut juste s'occuper de lui et il faut s'occuper des gens, en fait. Mais je vois que les, la communauté mahoraise euh, rejette beaucoup les gens les gens qui sont malades sont parfois beaucoup euh, rejetés euh, dans, les, dans les villages. On le constate bien quand ceux qui descendent en vacances, ceux qui, qui, qui, qui ont été en France, qui ont vécu ici, euh, vous voyez chez nous que les gens qui sont malades, qui sont un petit peu considérés comme euh, pas bien, un petit peu voilà, dérangés par la maladie, ils sont complètement délaissés, les institutions qui suivent un petit peu bof bof, on va dire, à la légère. Parce que tous, ils ne sont pas pris en charge. Donc comme Béca, Bakwali. Donc, eux, ils ne sont pas pris en charge par les organismes qui, qui s'occupent des, des gens qui sont dans la rue, qui sont qui sont hein, malades, etc., etc. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas foule à la station Essence. Vous voyez, à la station Essence, euh, il y a deux semaines, c'était la pagaille ici. Hein, euh, le problème de, de, de gasoil et Essence, c'était le bordel. Bref, je ferme la parenthèse de de Beza et Bakwali. On s'immerge un petit peu plus Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien N'hésitez pas à partager, alors on est à Castres Castres, France Pour ceux qui arrivent sur le live à essayer de vous montrer un tout petit peu Le centre-ville, à quoi il ressemble D'accord Ici, c'est dimanche On a la route qui est un petit peu dégagée les gens qui profitent des euh, derniers rayons de soleil euh, avant l'immersion dans le froid, on y est déjà, hein, mais un froid qui est euh, totalement modéré ici. Alors ici, on a une maison de retraite. Je sais pas si c'est une maison de retraite. Je crois que c'est une maison de retraite ici, là, en face de moi. Là, en face, on a une maison de retraite, là. Eh oui, eh, regardez, il n'y a pas de déchets par terre. Regarde. Hein Et chez nous, à Mayotte, les gens, posez-vous posez les questions, hein. La différence entre ici et mayotte alors pourquoi nous on mériterait pas tout ça la tranquillité voilà des beaux des, des beaux écoles comme ça regardez comment c'est beau école maternelle regardez hein, comment c'est beau hein c'est beau hein franchement les amis comme je vous immerge comme ça l'immersion ça vous permet de voir la différence entre Mayotte et la France Alors déjà la France est grand le budget n'est pas pareil Eh bien Mayotte le budget n'est pas pareil aussi mais mérite un gros budget quand même parce qu'il y a beaucoup à faire surtout en matière d'environnement euh, il y a un gros gros désastre écologique et on va finir par manger des poissons produits euh, des aliments pollués aussi euh, à cause de de l'impact écologique euh, qui est très flagrant hein, si euh, vous regardez mes lives vous allez euh, vous rendre compte que je fais ressortir euh, euh, vraiment euh, ce qui est pas normal ce qui est pas bien ce qui est pas logique surtout on a besoin que ça soit euh, ça soit propre. Alors, il y a moins de monde il y a moins de monde dans le centre-ville. Regardez comment c'est... Là, ici, il n'y a pas des gens qui déraguent, qui vont dégrader ça, hein. ou qui vont piquer euh, ça, là. vous voyez. Ça, ça reste là. Hein. Il n'y a personne qui vient le piquer. Les gens, ils sont à peu près civilisés. Mais bon, les, les gens qui viennent chez nous, euh, les étrangers, euh, ils ne sont pas civilisés parce que c'est eux qui viennent les dégrader. Nous, à Mayotte, on est né... On est né là, on est bien éduqué. Euh, certains d'entre la majorité, on est très bien éduqué. On, on sait ce qu'on doit faire, hein. on sait comment on, on doit se comporter chez nous, euh, avec euh, respect et dignité. Mais ça on va pas trouver. Euh, on va, ne on va pas trouver chez, chez les gens qui, qui immigrent à Mayotte. On ne va pas le trouver ça. On va pas vraiment le trouver. Donc ici c'est une place détente. On a ici, il y a pas mal d'hôtels à côté, les banques aussi. Il y a un parc un petit peu plus loin, il y a une zone de jeu pour enfants, donc il y a tout ça. Allez, n'hésitez pas à partager, les amis. Castres, Castres, les amis, Castres, France. Je vous fais voyager, vous êtes à la maison, mais je vous fais voyager. Regardez. Voilà, ça c'est la France les amis. La France, ça c'est la France. <rire> Mastery. Alors ici, on va s'aventurer euh, vers le parc, sommairement, hein. on va s'aventurer vers le parc. Alors, il y a un parc enfant ici, l'hôtel de police ici. Alors ici, c'est un petit parking au sous-sol, il y a un parking euh, qui est au sous-sol. L'ascenseur qui est là. D'accord. Des attaches vélo, vous voyez. Il y a des vélos qui sont attachés. Elles ne disparaissent pas. Comme chez nous, tu laisses un vélo 5 minutes. Même attaché, il va disparaître en 2 secondes. Il y a un magicien qui va apparaître et disparaître très rapidement. Et tu ne sais pas par où il est passé. Alors là, c'est le sous-sol du parking qu'on a ici. Un petit lac pour les animaux. Bon, je suis désolé hein, si euh, je vous décris pas au mieux, hein, euh, si euh, mon je bégaye un petit peu. Parfois, ça m'arrive. Hein, je, je suis tellement fatigué. Alors là, c'est les animaux. Vous avez les canards là qui profitent euh, du rayon de soleil aussi. Hein. Alors, n'hésitez pas à partager, les amis. Non, je suis de passage à Castres. Les amis, vous savez où j'habite, moi. Moi, j'habite dans les bois. J'habite dans les bois, à la campagne. Je suis en, mot en motoban, là où il y a... Voilà. Le petit parc ici, qui est assez sympa pour profiter avec la famille, vos enfants. Il y a... Le parc enfant qui est là-bas. Et pour les adultes ici, le temps que vous laissez vos enfants jouer, il n'y a personne qui va les enlever. Et bien sûr, il faut pas trop s'éloigner. Parce que comme ici et ailleurs, il y a des enlèvements d'enfants, il y a, y a des choses suspectes aussi. Donc, euh... Allez, on va s'enfoncer dans... Dans le centre ville rapidement. Bon, il me manque des éléments pour faire des lives très longues. Dès lundi, je serai un petit peu équipé en autonomie parce que l'autonomie là est, est réduite. Allez, qui est prête? Et prêt à voir le centre-ville vous allez voir c'est assez sympa alhamdoulilah et bonjour tout le monde bonjour à ceux qui sont sur le live bonjour à vous je vous salue j'espère que vous avez passé un très bon week-end je vous souhaite encore une très bonne fin un très bon fin de week-end aussi merveilleuse en sécurité euh, avec euh, toutes les assurances euh, nécessaires et possibles alors ici un très beau spectacle une petite fontaine regardez euh, le spectacle qu'il y a ici à toi mais Bon c'est un circuit fermé. Hein. C'est un circuit fermé avec un moteur. C'est pas de l'eau euh, du robinet qui tourne en permanence. Il enfin, y a quand même euh, une petite ressource automatique de temps en temps pour euh, augmenter euh, la réserve d'eau. Mais ce n'est pas en abondance. Ah, voilà, voilà, le... la France, comment les amis, ceux qui ne sont jamais venus, eh bien, à travers mes vidéos, vous vous projetez, vous voyagez. Hein. Vous êtes à la maison, mais vous voyagez, d'accord Vous voyez, vous voyagez. Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que, que ça va pour ceux qui arrivent sur le live. Alors ici on va passer le boulevard. Boule, vais y arriver. On va passer le, le boulevard Raymond Vitoz, celle qui est ici, Castres. D'accord. Boulevard Raymond Vitoz, c'est ici. On va passer sur le pont. Alors, passage piéton, c'est pour moi. C'est vert. Merci. Alors, c'est celle-ci, là, le boulevard Remont-Vitose. Là, c'est celle-ci. C'est ici. Alors, on va attendre un tout petit peu. Voilà. C'est celle-ci, la boulevard Raymond Vitoz Ça va jusqu'au bout là-bas, vers la station Et On franchit le pont Une fois qu'on Qu'on a franchi le pont On va On va aller voir L'ancienne mairie L'ancienne mairie de Castres L'ancienne mairie de Castres Ancienne mairie de castres alors on a dans cette ancienne mairie il y a un jardin à l'intérieur c'est le jardin de l'évêché d'accord le jardin de l'évêché castres si vous tapez sur google maps vous allez tomber dessus vous allez vous allez voir là où je suis actuellement Alors, ouais, c'est assez calme, c'est assez calme et vide, vous voyez, c'est assez calme et vide. Ici, vous allez assister aussi, il euh, y a eu euh, une démolition d'un bâtiment qui était un petit peu euh, vieux. Qui est en face là vous voyez c'est un immeuble alors dans le jardin de l'évêché il y ya un parc il y a un parc de jeux pour enfants d'accord c'est euh, public voilà les gens ils, ils vont pour passer du temps prendre des photos etc et j'en passe il y a un petit parking à côté. Je vous décris bien, hein, comme ça, vous n'êtes pas dépaysé, quand vous allez venir à Castres, ici. Hein. Voilà. Hein. Moi, je rentre dans le but du sujet, comme ça, les gens ils seront pas perdus. Ceux qui ne connaissent pas ici, euh, forcément, vous allez connaître à cause de moi. Voilà, vous allez voir à, à peu près, hein. pas physiquement, mais visuel, vous allez voir à peu près à quoi ressemble Castres. Ça vous donnera une idée vacances pour vous. Ceux qui sont dans d'autres dans d'autres villes. D'accord. Ils peuvent se projeter pour faire un petit séjour ici de deux semaines ou une semaine de vacances. Pour visiter Castres. Et voilà, euh, l'hiver c'est très bien euh, lumineuse ici. C'est très lumineuse. Vous voyez, on a un très beau spectacle ici. Vous allez l'assister de près. Ici. Profitez des yeux. Je pense que euh, d'entre vous. fleuve lagou, d'accord qu'on a ici. Je vous salue les amis, je vous salue. J'espère que vous êtes bien. N'hésitez pas n'hésitez pas à partager. Alors ici, on va arriver au jardin de l'évêché. Allez, vous allez voir comment c'est très beau ici. C'est espace détente. Il y a il y a des bancs partout, les gens peuvent se poser, les enfants vont jouer, vont jouer là-bas. Vous vous appréciez le temps. là, on a un très beau temps là. Cet après-midi est très bien ensoleillé. Ouh J'ai un parasite. J'ai plein de parasites. Alors ici, on a l'espace enfant. Alors voilà le jardin attention le, le réseau je sais pas si c'est mon téléphone ou c'est le réseau ici il est très merdique ce réseau c'est ça qui est dommage dans les immersions c'est que le réseau est complètement pourri je vous garantis les entretiens elles sont très coûteuses l'entretien du site là ah, il faut y aller hein. voilà ici c'était l'ancienne mairie de castres qui était ici hein. oh. Soit on entrait par ici ou par derrière. C'était ça la mairie. Alors ici il y a le théâtre ah, en face. Un très beau bâtiment. On a le théâtre qui est ici. beau bâtiment oh calme toi encore euh, encore un tête brûlé il roule comme un fou Le réseau n'est pas au rendez-vous, hein, désolé. On peut pas tout avoir hein. Du réseau au bout. Hein. Réseau. Oui, moi aussi je suis étranger. On est tous étrangers. Mais c'est l'incivilité qui est pénible chez nous là. Et ça, il y, y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris qu'il faut le respect à Mayotte. Dans n'importe quelle, quelle île, il faut. Baco, coula par les Bah coco l'a subi la sors de la route pépé alors ici on va arriver à la place Jean-Jaurès et bien sûr les amis je vais préciser une chose on est tous, on est tous étrangers parce qu'à un moment donné euh, on était tous des, des immigrés euh, Coloniser, etc. etc. Bon, je laisse la parenthèse. Tout Bon. les amis. Bon. Bon, bon, bon. Bon, les amis.